Si je vous parle d'une boîte, cette boîte, pas n'importe quelle boîte, hein, c'est une boîte chainbox. ça y est, ça fait un an, un an maintenant que chainbox est... est sorti, que chaque mois on a une boîte mystère avec bah, du coup des choses dedans, alors ça c'est la nouvelle version, là, que, là, la box 2.0 c'est comme ça que je l'appelle, et dans cette box, il y a quelque chose de spécial, et il n'y a rien, il n'y a rien parce qu'en fait il y a tout sur la table, j'ai réuni ce qu'il y a sur la table, tout ce qu'on a eu dans les box pendant un an, bon, c'est ça c'est vide. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette récap. Alors il <rire> y a euh, pas mal de choses comme vous pouvez le voir. J'essaie de réunir à peu près euh, les petites choses entre elles. Alors, il y a des choses qu'il n'y aura pas, pour deux raisons qui sont évidentes et simples, c'est que dans les chez box chaque mois, on a des boosters. et Ces boosters là ils sont ouverts et je peux pas les désouvrir. Enfin, voilà. Compris. Du coup, ben il n'y aura pas les boosters, les... ils vont s'afficher là. Voilà. On va faire un petit montage avec tous les petits boosters qui apparaissent. Voilà, voilà, comme ça vous savez, tout ce qu'il y a eu dans les chaînes box. Et on va enchaîner avec le reste. Parce qu'il n'y a pas que les boosters dans la vie. Il y a les goodies aussi. Par quoi est-ce qu'on commence Moi j'ai envie de commencer en, en disant un grand bravo aux artistes. On a eu le droit du coup à des magnifiques illustrations. Alors, que ce soit, on va, aller, on va essayer de les faire dans l'ordre croissant. Hop, voilà. On a eu pour Halloween qui nous a fait une magnifique magicienne des ténèbres. Magicienne sombre, euh, avec un petit couribou spécialement pour Halloween. Pareil pour Noël, on a eu du coup la magicienne à nouveau avec un petit couribou. C'est vrai, on avait le petit couribou reine. Là, on a eu le petit couribou chauve-souris. Ensuite, on a eu Bananashi qui nous a fait euh, pour la Saint-Valentin. Un petit Jaden et Alexa avec pareil, un petit courrivo. Et là, du coup, pour la chaîne Box spéciale magicien sombre, une illustration de bananachi ici aussi magnifique, du coup, du magicien sombre. Donc, on a eu quelques petites illustrations magnifiques qui peuvent aller dans les décos, tout ça, qui sont des petites choses vachement sympas, vachement jolies, euh, et qui vont facilement euh, bah, faire plaisir, on va dire, ce petit truc, voilà. Mais c'est pas tout, parce que ces artistes ils ont aussi fait du... <rire> Des autocollants. <rire> et moi, je suis friand d'autocollants. Euh, Nurglish, par exemple, nous avait fait une magnifique malsaine qu'on a eu dans la première chaîne box. Euh, on a aussi, du coup, de Nurglish, le marque tune avec le ojama, euh, le petit Yugi, et dans le dernier, c'est Lola Cactus qui nous a fait. Voilà, c'est un cactus tatoué, donc c'est Lola Cactus qui nous a fait, du coup, Yuya avec les potes artistes qu'on a eu, du coup, dans la chaîne box du mois d'août sur le thème du cirque. Puisque bah, Yuya, le cirque, tout ça. Vous connaissez. Mais aussi, oui, parce qu'ils ont fait plein d'autres choses. Qu Autrement que des illustrations, on a aussi des choses un peu plus. Euh... Je vais dire travaillées. Mais en vrai, ces illustrations, ça demande du travail autant que les autocollants. C'est juste qu'à mes yeux, un marque-page, c'est un truc. Moi, j'aime bien lire. Mais je lis jamais. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Euh... Et du coup, un petit marque-page, Yugi, ben, c'est le, le petit truc qui fait plaisir. J'arrange au fur et à mesure, c'est cool. Ensuite, on a eu aussi de la part de Lola un petit bloc-notes. Euh, alors, pour info, je l'ai déjà utilisé une ou deux pour prendre des notes. Bah, C'est le principe d'un bloc-notes. Voilà, un magnifique bloc-notes. C'est cool. Toon World. Lola Cactus qui, qui nous a fait pas seulement du coup des petites illustrations mais qui a aussi travaillé sur des pins, un petit pin's magicienne des ténèbres. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne sais plus à quelle date alors le Pins c'est un de la me semble que c'était tête de C'est pas ça. Ça plutôt. Bon, avril plutôt. Euh. Non. Non. Non non Non... Non, non, vois pas de tête de tête de tête de Ah si en janvier. Ok. de tête de tête de D'accord, j'ai dû noter tout, j'ai dû revoir tout, pour <rire> me rappeler tout. Parce qu'il y a des trucs aussi, donc il y a les boosters qui n'y a pas, ça je voulais préciser, et les cartes aussi. Il y a certaines cartes qu'on a eues dans les, dans les chaînes box, notamment, bon là j'en ai deux du coup, j'ai la Chimère forer et euh, le Performapal son, son fiche qui était du coup dedans. Euh, mais c'est tout, en fait, c'est tout. C'est toutes les seules cartes que j'ai. Ah non, il y a le Jacobalane aussi, il y a le Jacobalane qui était du coup pour Halloween. Euh, pour C'était les cartes. Promo qui avait été offerte euh, devant le tentant, de dedans. temps on avait une ou deux cartes offertes. Du coup, le Cactus nous a fait ce pince là. Et, et, et, et, et, et... alors, je sais pas si c'était elle ou si c'est un officiel le Kaiba. Je crois que le Kaiba est un officiel donc je veux pas dire de bêtises. Il me semble que le Kaiba c'est un officiel. Là pour le coup, je préfère faire ma gueule. <rire> pour le coup, je me tais. Voilà. Donc autrement dit, on a eu vraiment des choses vraiment vraiment bien foutues par la communauté. Mais pas seulement. Puisqu'on a eu le droit du coup à des Field Center, euh, notamment celui-ci fait par Carte Créative, qui est vraiment euh, un des plus beaux. Il est même franchement, voilà, là à côté vous avez, vous avez l'officiel. Je trouve franchement que celui de la magicienne de ténèbres est carrément, carrément plus beau. Il n'y a pas photo. Donc, voilà, pour les Field Center. On a eu des coups des petits fill center. On a même eu d'autres fill center officiels qui, étaient, euh, qui, qui ont été mis en cadeau. Donc moi j'ai eu cela. C'était un peu aléatoire ce qu'il y avait au niveau des fill oui, Donc en carte promo il y a aussi eu les cartes promo du pot euh, qu'on a eu si je ne dis pas de bêtises juillet. Oui c'est ça. Euh, Shunbox de juillet. Donc voilà les cartes promo qu'il y avait dans du pot. Euh, on a aussi eu un deck de démarrage le briseur de code. Euh, bah c'était le le, la, la grosse surprise, hein, le briseur de code, parce qu'on ne s'attendait pas à recevoir un deck. Franchement, dans une chaîne box, recevoir un deck, c'était un peu la surprise. Là, euh, j'avoue. Bon, merci. <rire> Alors, attendez, je vais, je vais, je vais rassembler d'autres trucs, parce qu'il y a pas un truc que vous ne voyez pas qu'il y a. Et je pense qu'on va continuer avec les, les petits jetons. En jeton officiel, du coup, on a eu le, le Pins badge officiel Yugi. Euh donc Voilà le pince officiel euh, Yu-Gi-Oh avec Yu-Gi-Dessus, euh, aussi le game Flipcoin, Yu-Gi-Oh, euh, Game One Flip, donc, go on off, <rire> pile face, et les deux limited edition, du coup Kaiba et Joey, c'est ceux que j'ai eu, genre je sais je sais pas si c'était, euh... si voilà ouais, c'est ça, c'est des... limité à certains exemplaires, et euh, on a réussi à les avoir dans les chain box. Donc ça c'est quand même vachement vachement cool. Donc le kaiba et le Joey. Voilà c'est. des trucs de malade. Franchement dans chaîne box on a eu que des trucs de malade. On a eu des trucs de malade. En porte-clés Porte-clés, un petit porte-clés du coup Peau de cupidité qu'on a eu pareil au mois de juillet. La boxe au mois de juillet, franchement, ça a été une belle box. Donc, toutes les box étaient belles. Euh, en porte-clés, oui aussi, j'ai oublié, c'est vrai que c'est important, alors c'est mis sur les clés de, sur, les, sur les clés de maison, j'ai mis sur les clés de voiture, un petit Yusei, bon il a commencé un petit peu à prendre des coups dans la tronche, mais ça va, c'est pour ça qu'après je n'ai pas accroché les autres, on a aussi tous les petits personnages, euh, Yugi, Ouya, Yusei, Jaden, euh, bref ils sont tous là, je vais les mes petites voitures. voiture, je vais les poser, <rire> un petit collier du coup Kuribo qu'on a eu aussi, hein, pareil il dit, est en limité, hein, le petit Kuribo. alors par contre pour le Kuribo, c'est la couleur euh, du, du jeton Kuribo, enfin c'est un Kuribo, c'est euh, fantôme du grenier normalement que la carte s'appelle avec cette couleur-là. Mais je sais pas pourquoi Konami aime bien des fois se dire que bah, c'est un Kuribo. Des petits pins, alors j'ai deux fois le même. Alors faut savoir que de base, j'en avais un différent et je l'ai changé avec Marine. Dans le tout premier pin que j'ai eu, j'avais eu Yugi tout seul et Marine avait eu les trois. Et euh, je voulais les trois, du coup Marine, euh, ça ne dérangeait pas d'avoir Yugi, on a échangé. Du coup, ben, je crois qu'il y a une autre box, on a eu d'autres pins et j'ai eu celui-ci. Ce doit être ça l'histoire de pourquoi j'ai les deux, mêmes Là, c'est un truc dans le genre là. Un pinz pins, euh, Kaiba Corp. Donc voilà, un pins avec euh, Kaiba dessus. Super cool. Euh, utilisé... Il a été ouvert parce que j'avais besoin pour une vidéo. Euh, on les sleeves, on verra après. Parce que les sleeves, le problème, c'est que je ne les ai pas toutes. Il que j'ai utilisé dans pas mal de decks. Donc les sleeves. Euh... Par contre, les deckbox, on a eu du Dragon Shield, on a eu même du Ultimate Garden, mais en mode grosse boîte avec du rangement en dessous pour pouvoir mettre les dés et compagnie. Donc, vraiment un truc top quali, franchement là-dessus euh, génial. Une grosse boîte, euh, pareil, Dragon Shield, grosse deckbox. Des deckbox aussi ultra pro, donc euh, on en a eu quelques-unes, de pareil, qui sont utilisées. Euh, ah c'est vrai la dernière Dragon Shield je l'ai pas encore rangée donc voilà encore une autre dans la... <rire> Dragon Shield Même un petit portfolio Ultimate Guard alors que j'ai utilisé j'ai mis dedans euh, Fusion préparée et on... Ah oui à m'enflammer du coup c'est les dernières cartes que j'ai eu qui cotent un petit peu que j'ai mis, euh, mis là dedans Allez c'est le moment de flex euh, Ah oui c'est vrai on avait eu ce truc là Alors je sais toujours pas quel nom ça a, ce machin là mais euh, c'est pour mettre votre badge Vous allez en convention, mettez votre badge Ou même pour le boulot, hein, pourquoi pas vous mettez ça où vous voulez. Sans genoux. Après les petits présentoirs, Yugi et euh... Magicien sombre. Alors que Marine normalement a monté et qui sont derrière moi. Voilà. Alors ce sera beaucoup plus joli. Ah, putain non. puis ça semble entre eux. Ah non. Je sais pas les a Ok c'est ça superposé. Donc voilà, il ressemble à ça si vous voulez voir. Monté une fois monté etc. Ils sont vraiment beaux. Voilà. Ils sont beaux. Hop, On va les reposer là avant de les faire bilinguer. Donc voilà les deux petits présentoirs qu'on a eu. Moi je garde ça sous cellier parce que je le revends après après. De... Non je déconne. Je le garde juste parce que c'est pour la collection. J'ai pas envie de les abîmer. J'ai pas envie de les perdre tout ça. Donc je les garde comme ça. Un des plus beaux trucs et c'est vraiment été mon coup de cœur. Ça a été le, le, le portefeuille Coribo. C'est pas un produit commun. Juste pour ça un portefeuille. Enfin, voilà, c'est Coribo. Donc ça c'était Banco. Autre chose, les peluches. Alors, ça, j'ai l'habitude de vous dire que moi qui suis fan des peluches, pour ceux qui suivent mes lives, j'adore ça. Il y en a plein là à côté, vous ne voyez pas, mais voilà. Donc, du coup, Yugi est ouverte. Yugi, je pas encore ouvert parce que je rentre de vacances et du coup, je l'ai obtenu pendant les vacances parce que j'ai ouvert la chaîne box avec N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc, voilà. Les deux peluches. Magnifique, super belle. Ça fait énormément de produits. Hein. Et il n'y a pas les boosters là-dedans. Il n'y a pas les boosters parce qu'il y a aussi des sleeves. Alors en sleeves qui me reste là, du coup, j'ai pas encore ouvert du coup les, euh, les sleeves avec.. Euh, quand on a eu au mois de juillet, avec ça on n'arrive pas trouver le nom du monstre, c'est un truc aussi le euh, synchro x 6 machin là, c'est une monstre bizarre là, euh, Alors ça c'était quoi les sleeve guards Je pense ce pas les sur sleeves du coup celle-ci. Je crois que j'ai sur cible, Je suis pas sûr. Hein. Il me reste encore des slives OCG. On a eu tout un tas de slives. Il me reste... Si, si, si, si, si. si. Hop, oh, vous avez de la chance. On a eu aussi ces slives là. Il me reste encore un petit peu. Il y a eu encore ces slives là. Et je me demande même si... Mais je crois que non. <rire> Après, les autres ont été utilisés. Ah si. Ah il y a aussi ces sleeves-là, les violettes. Celle-ci elle était vraiment magnifique. Alors désolé, je sais, c'est juste parce que je vous montre comme ça à la one again. Vous ne voyez pas, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Voilà. Bilan. Sur un ancient box, on a eu un total de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12... 17 boosters plus les boîtes Alors moi ce que j'appelle les boîtes c'est les trucs genre Movie Pack, tout ça, et elles sont plus derrière. Alors je sais plus où ce que d'arriver dans future, on là, ouais. ça, le futur, les mettait là. C'est ma salle de stream, je sais même pas où mettre les trucs. Euh, donc les, les trucs comme Movie Pack, euh, dedans du coup on avait du soulèvement de la fureur, Movie Pack et un pack du chaos. On a eu donc, les trois, euh, là où il y a trois boosters dedans dans le truc en bois, en, en, en, en carton. Donc a, déjà rien que ça. Et en plus de ça, ça fait un total de combien de produits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58, 59. Un total de 59 produits. Oui, j'ai tout noté. 59 produits, mais dedans, j'ai compté... Alors, c'est pas vraiment le produit Guillaume, mais la petite parmite avec tes bonbons dedans, donc on peut dire 58 en fait. Autrement dit, 58 produits sans compter les boosters. Vous additionnez les deux, là, sur une année. Ça fait beaucoup. Donc, J'aimerais conclure en disant une chose. Merci Sharon pour tout le boulot que tu as fait. Parce que franchement, c'était démentiel. Et voilà, maintenant ça fait un an de chaîne Box. Donc, euh, pour moi, après un an, avoir testé les produits, les avoir découverts, tout ça, c'était vraiment quelque chose de, de, de dingue. Donc maintenant, il faut que je vous annonce. Du coup, bah, je vais continuer une année de plus. Ah non, mais si vous pensiez que je vais m'arrêter... Euh non, par contre, les ouvertures vont être fait différemment. Attends, je vais Là, je voulais vraiment faire une année en mode sérieux, on, on, on lise tout ça. Maintenant, je pense que chaque ouverture de chaîne voilà, si je joue pas en premier, on va faire un truc un peu plus thématique, un peu plus travaillé. Euh, on va voir ce qu'on va faire et on va s'amuser. Bon, J'ai l'impression d'être une secrétaire en mode... Et du coup, c'est sur une petite vidéo comme ça, de petite présentation posée à l'arrache sur le canapé, vous montrant à peu près tous les produits d'un autre angle de vue, euh, avec pas tout, hein, je retire deux, trois trucs, que je vous dis au revoir à bientôt. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, à lâcher les petits pouces et tout ça. Je vous fais des gros bisous et voilà, regardez, ils se tiennent la main, ils sont gentils. Hein, ils sont gentils, alors soyez comme eux, soyez gentils, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. A bientôt